Bonjour. Bonjour Yann. Alors, tu es venu nous présenter ton nouvel ouvrage exact. qui est en fait la suite du précédent sur lequel… Euh, C'est la on... deuxième édition. Voilà, on avait fait une interview. Oui, tout à fait. C'était en fin d'année dernière. Mmh. Voilà, tu nous annonces annoncé cette nouvelle édition mmh. et là, ça y est, ouais. il c est, est arrivé. cet été. Voilà, il est dans les bacs déjà, ouais. disponible. Okay. Dispo, dispo. Ouais, ok, ouais, tout super. Fait. Donc, euh, il sort bien entendu aux éditions Kawa, mais ça, les lecteurs sont habitués. Alors, tu parles bien entendu de LinkedIn avec ce guide pratique. Oui. Alors, d'abord, on va commencer. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière édition Alors, Premièrement, par rapport à la première édition, il y a beaucoup moins de captures d'écran il y a beaucoup plus de textes. La deuxième chose, c'est que euh, dans les textes, il y a beaucoup plus de préconisations pratiques par rapport à ce qui était expliqué puisque LinkedIn a eu l'intelligence l'année passée de changer tout son layout, donc toutes ses mises en page et que les captures d'écran dans la première édition ouais. n'étaient plus d'actualité, ce qui perdait le lecteur. Ouais. Donc ici, afin de l'aiguiller, on a plus mis des, des bullet points pour dire étape par étape, voilà les choses à faire, plutôt que de mettre des captures d'écran, afin de ne pas réécrire à chaque fois un livre et de faire des mises à jour de captures d'écran. Mais ce n'est pas écrire un livre qui rend fou ça, un livre sur LinkedIn, ça change tout le temps. LinkedIn. Alors LinkedIn évolue, maintenant je dirais que c'est le propre de tout logiciel informatique. Un logiciel informatique qui n'évolue pas, euh, on va dire qu'il a un peu tendance à mourir à un moment donné. Et euh, LinkedIn, en plus, grande nouvelle euh, depuis peu, euh, a été racheté par Microsoft. Oui. Donc là, il va encore y avoir des évolutions. Mmh. Moi, je dirais que c'est euh, pour moi une belle opportunité quand je vois les évolutions qu'ils ont faites, notamment sur toute la partie euh, RH. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils, notamment des kits d'intégration où on travaille sur la notion d'ambassadeur pour les salariés, pour mettre en avant l'entreprise. Et maintenant au niveau business aussi, il y a Sales Navigator et où LinkedIn vient de mettre une option d'achat sur Point Drive, qui est une entreprise dont ils sont clients, qui vise également à améliorer toute la partie prospection. Donc, on va s'attendre effectivement à encore des améliorations, mais je dirais si c'est pour euh, augmenter la satisfaction du client, c'est très bien. Alors, le, le, le social selling, on, on connaît bien et on aime bien ici, mmh. mais en même temps, le social selling, c'est un peu une arme à double tranchant. Est-ce que LinkedIn ne va pas commencer à devenir un petit peu trop commercial Alors, effectivement, au niveau euh, business, bon bah, le sponsoring, ça commence à y aller plein pot. Et, de mon côté aussi, hein, j'ai des clients qui me disent, euh, bon, il y a de plus en plus de pubs, euh, ce qui peut euh, perdre en termes de valeur ajoutée. Et aussi, l'autre partie, c'est que maintenant, pour pouvoir se distinguer sur LinkedIn, ça devient un challenge, parce que 430 millions de membres, euh, tout le monde se met à communiquer avec plus ou moins de bonheur. Hein. Là aussi, on, on voit un petit peu de déperdition au niveau professionnalisme sur certaines ouais. publications. Et donc là, sur le commercial, euh, comment tirer son épingle du jeu également face aux grands qui ont des très gros budgets mmh. par rapport à ça, comment les petits vont pouvoir se démarquer. Donc on peut s'attendre à ce que par, mmh. par rapport à CS Navigator par exemple, il euh, y ait des offres pour les petites structures parce que ça reste des solutions payantes relativement onéreuses. Hein. Ouais. Alors sur, sur l'utilisation de l'outil par mmh. les utilisateurs lambda, j'entends quelques des experts euh, ronchonnés par-ci par-là en disant euh, « oh, ben, ça ressemble de plus en plus à Facebook ». Alors oui et non. Je dirais que la façon d'entrer en relation avec les gens, effectivement, on peut faire du presse-bouton et euh, faire des demandes de mise en relation sans euh, vraiment de cohérence. Après, c'est le point de départ de toute utilisation des réseaux sociaux. C'est soit on décide dans quel objectif on l'utilise, soit on ne le fait pas, auquel cas on peut effectivement confondre l'usage de Linkedin, sachant qu'il reste positionné comme un, un outil vraiment business à part entière, et plutôt B2B que B2C, ça okay. c'est vrai. Maintenant, il y a une, un petit segment de personnes qui ont tendance à ne pas comprendre que Linkedin, c'est business. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est clairement une mauvaise pratique. oui je pense pour moi que c'est une mauvaise connaissance de l'outil. Donc c'est typologie de l'outil, rôle et usage de l'outil. Et après, c'est avant d'y aller, pas s'imaginer que réseau social égale Facebook pour tous les réseaux sociaux. Alors on parle encore de réseaux sociaux, mais est-ce que ce sont encore des réseaux sociaux d'ailleurs hum. Moi, je dirais que oui, parce que euh, bah, la personne qui est dessus, c'est un être humain. Et il ne faut pas oublier mmh. que le réseau social, avant le digital, existait déjà, hein, que mmh. l'individu est un être sociable par nature, et que l'interaction générée sur les réseaux sociaux, même s'il y a des outils qui permettent de mécaniser certaines opérations, reste le fait d'individus, fort heureusement. Petite question à 300 000 dollars, euh, mmh. Microsoft a effectivement racheté LinkedIn. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour la préservation de cet esprit réseau social ou est-ce que c'est une mauvaise chose Alors Moi, je ne peux pas présager de l'avenir hein, de, de LinkedIn par rapport à ça. C'est une démarche purement stratégique de Microsoft puisqu'ils euh, avaient une politique, eux, qui était de la vente à l'intérieur, mais pas de captage de professionnels donc en inbound. Donc là, ça leur permet d'avoir un carnet d'adresses comme je disais, à hein, 430 millions de contacts euh, en professionnels. C'est juste une très belle opération à voir s'ils vont le coupler aussi avec leur outil CRM, ce qui est Microsoft Dynamics. Donc mmh. euh, là, c'est l'autre interrogation. Est-ce que ça va devenir un outil informatique lambda à voir Moi, je souhaite qu'il reste humain avant tout. Mais ça, euh, je dirais que seul l'avenir nous le dira. On le saura dans le, la troisième version euh, de ton livre. Tu me lances un pari là. <rire> Merci Yann.